Que le vieillage demande des, des solutions nouvelles que euh, les, les politiques ou les administratifs n'imaginent pas. Pour l'instant, de partout, j'entends je, que la vieillesse, euh, la vieillesse, c'est la maladie. La vieillesse ça égale la maladie. Ça ne peut être que la maladie. Et moi, je leur réponds mais non, la vieillesse, c'est un bel âge. C'est l'âge de toutes les libertés et c'est pas une pathologie. J'ai rêvé d'une maison de retraite autogérée. Euh, les copines et, et d'autres femmes euh, sont venues et ont perfectionné l'idée première. Il y a 25 logements, 4 pour des jeunes de moins de, 20, de 25 ans et 21 pour les vieilles, qui vont de 23 mètres carrés le plus petit jusqu'à 44 mètres carrés le plus grand, et ça passe par, euh, par 30. 30, 35 mètres carrés, 44 mètres carrés et les loyers vont de 250 euros à 600 ou 700 euros les 44 mètres carrés. L'architecte a voulu qu'on ne soit pas dans les machins standards cage à lapin Chaque appartement est, est différent et il est très bien pensé. Elles sont très contentes d'ailleurs de leur appartement. La maison des Baba Yaga, elle vit sur... Euh, L'autogestion, la citoyenneté, euh, la solidarité, le féminisme, la laïcité et l'écologie. Il y a un conseil de maison toutes les semaines. Nous avons décidé de recevoir aussi euh, les clubs seniors, le club handicapé, de manière à faire un, un, un noyau de gens euh, puissants, animés par la, le même esprit. Les locaux collectifs, euh, on les a voulus pour faire l'université populaire. J'ai écrit le projet en 95. Nous avons écrit à tous les pouvoirs publics, c'est-à-dire le maire, conseil général, conseil régional, la DDE qui existait encore. À l'époque, personne n'a répondu. Qu'est-ce que c'était que c'est folle Il fallait trouver 4 millions d'euros. Parce que l'utopie, ça se heurte aussi à des, à, des, à des réalités tangibles, que sont surtout l'argent. Les politiques, ils avaient peur pour eux, leur futur politique. Les administratifs, ils n'avaient pas de cases pour traiter un projet de ce, de ce genre. Parce qu'il faut bien dire que le rêve, un beau jour se heurte aux réalités et qu'il convient de trouver des compromis entre l'existant et le peut-être. Et c'est toute la difficulté d'un projet innovant. On a envoyé un petit dossier au journal Le Monde, alors un tiers de page dans Le Monde, qui tirait à 500 000 exemplaires à l'époque. D'un seul coup, l'association est partie parce qu'on a eu des mails, on a eu du courrier papier, on a eu du téléphone, on a eu des visites. On n'en pouvait plus. Ce dont j'ai eu l'idée, c'est de renvoyer une demande de rendez-vous à tous les pouvoirs publics et, et qui nous ont donné rendez-vous. Euh, le maire nous a dit, vous êtes des femmes pauvres, et ça serait intéressant que les HLM euh, prennent en charge aussi une partie des logements sociaux pour les personnes âgées. Moi, j'aurais aimé un peu plus d'avant-garde, mais c'est quand même les HLM qui finançaient. Donc c'est là où vous voyez que l'utopie euh, demande des compromis avec l'existant. Euh, euh, L'essentiel, c'est de garder euh, la conception de l'utopie que l'on veut. Les vieux, c'est l'âge de l'innovation. Ça, j'en suis de plus en plus cer certaine. Euh, on n'a plus ces tâches lourdes de, de gagner de l'argent, etc., etc. Nous sommes pleinement les témoins de gens qui ont tout le temps choisi et un revenu, alors là vraiment minimum, mais garanti et on est délivré de cette espèce de course au nécessaire pour manger et, et donc là, on ne, peut être, on ne peut plus être que créatrice. Je pense qu'il faudrait instaurer le rite de, de l'acte créateur journalier, euh, et le marquer, et l'écrire. Faire un, un cahier du rêve, par exemple. Vous voyez, c'est des folies, mais le cahier du rêve, de temps en temps, on l'ouvrait en disant bah, Tiens, ça aujourd'hui, c'est réalisable, on peut commencer à le faire. J'aimerais modifier la vision, qu la vision négative qu'on a de la vieillesse. J'aimerais qu'on travaille beaucoup sur les représentations que se font les vieux sur eux-mêmes que se font les vieux sur la société et les représentations que se font la société sur les vieux il y a un déni de la vieillesse qui me navre alors que nous sommes un peuple énorme les finances publiques ne vont pas pouvoir faire face à cette marée de vieux, de prise en charge le mot prise en charge est épouvantable la prise en charge elle va devenir de plus en plus lourde, ça c'est vrai donc euh, si mes forces me le permettent, j'aimerais travailler là-dessus.